Et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au 23e numéro de méditation le dimanche à l'écoute. du livre des proverbes Une femme parfaite, qui la trouvera Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers les quenouilles, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur, et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail et qu'aux portes de la ville ses œuvres disent sa louange. Heureux qui craint le Seigneur Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison, comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table, comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frère, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix Quelle tranquillité !» C'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux. Comme les douleurs sur la femme enceinte, ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Ta parole est Ferez-en moi comme moi en vous, dit Selon Saint Matthieu, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole c'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de cinq talents à un autre, deux talents au troisième, un seul talent. À chacun, selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s'approcha, présenta cinq autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié cinq talents, voilà, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui déclara « « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu deux talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié deux talents, voilà, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain. » là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a dix. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Chers amis, ce dimanche, avec la parabole des talents, est marqué par un enseignement eschatologique un enseignement sur la fin des temps, le jugement final. Et nous sommes exhortés à vivre en ayant constamment devant les yeux le jour où nous devons nous présenter devant Dieu. Ce dimanche nous rappelle aussi combien Dieu tient à rassurer chaque être de l'immensité de son amour. Dieu nous fait confiance. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux chrétiens de Thessalonique a nous engage à être vigilants et à rester sobres. Le bien fondé de cette attitude, Paul l'indique clairement, il est inscrit dans notre nature, puisque nous avons été créés pour être des fils de la lumière et que nous n'appartenons pas à la nuit. En effet, la première lecture tirée du livre des Proverbes décrit comment on peut très concrètement suivre cet appel à mettre en valeur les talents que Dieu nous a donnés. La femme vaillante n'est jamais oisive. Elle travaille sans cesse au service de l'amour du prochain. Même la nuit, sa lampe ne s'éteint pas. Et ses mains ne se reposent jamais. À juste titre, le texte se termine sur « le souhait de l'avoir récompensé de ses labeurs. reconnaissez les fruits de son travail. Sur la place publique, on fera l'éloge de son activité. La parabole de l'évangile de ce dimanche joue sur le contraste entre la fidélité au devoir qui est récompensé et le manquement au devoir qui est puni. C'est l'heure des comptes. Jésus utilise une parabole qui consiste à grossir une réalité pour mieux faire ressortir sa signification. Dans cette parabole, le maître avait une telle confiance en ses serviteurs qu'il leur confiait des biens d'une très grande valeur. De plus, la tâche de faire fructifier cet argent était importante et les serviteurs se devaient d'être des gestionnaires responsables. Lors du retour du maître, les serviteurs qui avaient travaillé à bâtir le patrimoine ont été louangés, et ils sont entrés dans la gloire de leur maître. Ils eurent droit à des félicitations parce qu'ils avaient été fidèles en peu de choses. Mais, ceux qui n'avaient rien fait qui avaient refusé de faire fructifier les dons qu'ils avaient reçus cela ne pouvaient pas espérer cette récompense parce qu'ils n'avaient rien fait pour le seigneur une lourde punition les attendait les ténèbres du dehors les pleurs et les grincements de dents aujourd'hui nous vivons comme les premiers disciples du Christ dans l'espérance, en attendant la venue du Seigneur. Il nous faut annoncer et vivre la vie de Dieu. Nous avons reçu un cadeau, l'amour de Dieu qui ne cesse de nous combler à profusion. « Celui qui a recevra encore, nous dit le Seigneur, et il sera dans l'abondance. » Dans cette perspective, celui qui n'a rien se fera enlever, même ce qu'il a. Il aura tout perdu, même sa raison d'être en amour. Cette parabole est l'annonce du jugement qui nous attend tous à la fin de notre vie. Tous les hommes sans exception, au dernier jour, paraîtront devant le Seigneur et auront à lui rendre content de toute leur vie. Seront félicités et récompensés ceux qui ont fait la volonté de Dieu. Entre dans la joie de ton Seigneur et seront punis les serviteurs bon à rien. Vous et moi, devant l'amour de Dieu qui nous est confié, ne restons pas endormis, mais vigilants, comme nous dit l'apôtre Paul. Faisons fructifier cette richesse. » dans l'attente de la venue de notre Dieu qui réalisera le retour de tous les êtres humains de bonne volonté vers Lui. Notre vie sur terre est un temps d'épreuve qui nous est donné pour faire fructifier les dons reçus de Dieu et qu'il veut nous voir développer en prenant soin de la création, en aidant ceux ou celles qui sont dans le besoin. À son retour, nous aurons à lui rendre content de ce que nous aurons fait pour lui. C'est en travaillant pour lui que nous trouverons le bonheur. Mettons à profit le temps de notre vie pour ne pas être trouvés inutiles. Mettons à profit le temps de notre vie. Ne gaspillez pas notre temps. Ne perdons pas notre temps de des choses éphémères, futiles, pour ne pas être trouvés inutiles comme le serviteur paresseux. C'est une lutte, un combat de tous les jours, mais dans la confiance en Dieu, dont la justice est miséricordieuse.